Cela dit, une fois à ne pas manquer, c'est bien sûr la crise des gilets jaunes qui ne donne oh. aucun signe de s'arrêter et qui... Mes amis... Oh Monsieur Macron Oubliez nos différents. Oh, ouais. rassemblez-vous devant la cathédrale, regardez ces images comme elles sont tristes, de notre patrimoine oh. qui est en flamme... Ah oui, c'est vrai que... Ce qu'il faut retenir de mon mandat... Fait commencer à affronter ces flammes Que les pompiers sont nos amis Et que le deuil nous réunit C'est vrai que c'est grave mais... Oh Il est venu le temps de la cathédrale oh Oubliez les injustices fiscales et banales oh Et concentrons-nous ensemble sur la cathédrale ah, ça c'est fort. Avec la force de l'Union française, on peut reconstruire en deux semaines. Royer, Royer. Rien n'est impossible avec l'amour des Français. Je vous aime. Au revoir. Il est très très fort. Oh oui. Avec tout ça, je ne sais plus du tout de quoi me parler.